Quand nous la communauté, la communauté. Nous avons des comportements différents ne pas dans une même maison Même ceux qui sont élevés dans une même maison Entre mari et femme, il y a des écoles. dans des différents comportements nous avons des caractères différents. Mais oui, est comment est-ce qu que tu pourras dire que c'est ici et tu trouveras la, la paix. Quelle a nous travaillons là-dessus. Mais sachez que sur qu qu la terre, Mais il n'y aura pas, pas la paix que nous aurons. Et il n'y aura il pas la paix. Celui qui nous dit ça vous trompe. Lui-même est ignorant. Il ne connaît pas. Alléluia. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Vous prenez le verset 7e. Bonsoir, verset 7. Celui qui est dans la page peut nous lire. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Et puis faire dire, chapitre 12, 12. Plutôt, verset, verset 7. 7. Les gens sont dans la distraction et des petits coin qui se passent dans toutes les églises. Non, non, cette église-là, on oh, s'entend église là-bas pour avoir la paix. Yo, oh, -y écoutez et il y a une guerre dans l'église Ma soeur, il y a une guerre où A l'église Lycia A l'église Lycia la terre Il tout guerre où Là où il y a des esprits ici au milieu est esprit que ouais, es ça les des esprits bah, ma esprit. Mais il y conflit là bas mais conflit côté il ne mange pas bah, Il, des il des ne porte pas des abattants Ils n'ont pas besoin de voitures et bah, de là, ils pas besoin je ne sais quoi Mais bah, la Bible dit qu'il y a aussi combats l'origine du combat spirituel Le combat que nous connaissons sur la terre et tout autres qui nous si avons une petite incompréhension. So, entre nous. Ce n'est pas nous qui avons commencé. C'est nous qui, a a qui est guerre au guerre là-bas Il y a guerre au très bien y a une guerre Et tout voilà. Oui, Ce que vous c'est pasteur c'est vous Dieu. était, était nous mais la Bible va nous signifier pourquoi Dieu a laissé ses combats. Je je pas Je n'ai pas mes propres idées. Mais la Bible s'interprète elle-même. Donc Bible Suivez-la. Michel fait anges contre Mais je me demandais une fois, je faisais l'étude, je me demandais. Mais ces anges-là, comment est-ce qu'ils ont suivi Michel je vais vous expliquer là où il y a la communauté, il y a un groupe. Donc, la vie de vie, c'est la communauté, c'est la basali. Il y a toujours eu des tendances. Donc, la tendance c'est ça là. Écoutez-moi, nous ne sommes pas au ciel. Au ciel, il y avait des ténèbres. Les uns sont allés chez Michel, les autres chez les diables. Mais écoutez, les colos, tout le ne vous pas à Michel, ne vous pas à Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons faire, quel que soit nos prières, quel que soit nos sentiments, nous avons de des, des, des sentiments. Parfois, quand j'observe certaines choses, je vois quelqu'un défendre quelqu'un. La même chose. C'est passé avec l'autre. Donc, elle ne défend pas celle-là puisqu'elles ne sont pas proches. Elle défend celle-ci puisqu'elles ont la tendance avec elle. Aïe, proche. Aïe, qu'on défend des hommes sous-soutés avec Est-ce que vous comprenez comprenez Est-ce que vous me comprenez Dans le cas où il y a beaucoup de gens, surtout il y a des alliés, même le parti politique, même le Rwanda, ou même Wapi, des tendances, des alliés. Pourquoi pour tous les Bato mm -hmm. mm -hmm. ya maina makila a se plaigna de maman les m'sieurs sont hasard moins d'estime pour mama. maman affi hasard l'ennemi n'a été mais hasard plus d'estime pas là y mm -hmm. a benga gagne facilement parce que facilement mm -hmm. si ko, ko le couple va développer amitié en Denguana ceux so qui les cambou aillent elle aura facilement mm -hmm. possibilité à défendre y même à ta ça n'est est-ce que vous comprenez À cause de l'intimité, maintenant, toi qui existe toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un dirigeant, tu dois te mettre au milieu. Si que, vous que, vous vous que, dirigeant, il faut Parce ça a quatre. que tout le monde voudra te tirer de son corps. Il prendre une décision de, exactement de favoriser l'un ou l'autre. Donc, on, on Je vous explique cela pour que vous compreniez ce qu'est l'église. L'église, Jésus a choisi des hommes et des femmes qu'il a mis à part la pour laquelle <rire> il va L'église est allée au L'église est au lait. Dans l'eau, il la Chômage est malade sont qui la Alléluia. Un jour, tout va entraîner par une tendance, par juste position ou quelconque. Continuez un Ils ont eu même le courage de combattre. Celui qui les a créés, les a créés. Oui, ok. Mais ils ne firent pas les plus forts. Uh -huh. C'est que je, je m'adieu, il les laisse. ils savaient il, il très bien qu'ils ne sont pas les plus forts. Laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Même. Je vais les amener jusqu'au bout, puisqu'ils ne sont pas les plus forts. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un cet après-midi, le Dieu que tu crois, c'est le Dieu qui est plus fort, qui tous les plus fort qu'il a toutes les puissances, qu'il ah, y qu à qu à plus est fort, que a qu toutes tout les margasses du diable. Mais pourquoi tu crains Tu crains pour Alléluia. Amen. Mais quelque chose qui t'arrive rentre vers Dieu, oui. puisque le combat que tu vas traverser, pour ou le combat que tu traverses, oui. tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière. Ils oui. l'ont connu, -il le Et ce que Jésus Ils ne sont pas les plus forts, continuez-vous. Et leur ah place ne fut plus dans le ciel. Voilà maintenant pourquoi mm. Dieu le... Vous Vous voulez créer des troubles ici mm. Mm. Mm. Nous mm. Puisque le problème n'a pas mm. à vous. place n'a pas Ce soir, alors, si tu spirituels dit se déclenchent au ciel, que que Dieu dégage son ciel et tout le a à la et celui qui crée des troubles la qui a plus de place point bah, bah, mais qui place, qu de... place de choix il la qui avait une place de choix disciplinaire si qui un jour en Satan et diable à balou qui a diable a ce quoi Diable, quoi il dit si fait, un un des Lumières. il y y fait, a dit que le ange, oh, il y a, y a pour le, pour la pas la. pour rien que les autres l'ont suivi. Si, si c'était un simple ange lui. comme ça, ça les autres pas, pas le suivre. Alléluia. Amen. Il était un ange fort aussi. C'est lui qui détenait la, la, la louange. Puisque Dieu sait Donc sait Il y c'est pourquoi il a osé. Quand il n'avait pas de place là-bas, le, le Seigneur a permis qu'il y ait un combat. il y ait une guerre au ciel. Et pour que le ciel soit dégagé, que le ciel soit assaini, il a fallu qu'il y ait une guerre comme ça. ça. Écoutez-moi, il y a certains combats qui traversent. C'est seulement Dieu veut te prendre. niveau pour se faire, donc, ce un Ou soit, niveau. Dieu, Veut faire développer quelque chose en point. Vous mm. mm. la voyez, moins que nous la même chose que nous la vie c'est comme ça. Mais ce qui a passé à les sons qui pour au long de la on de la on a on va Alléluia. Puis continue. Est une oui. les grands dragons mmh. oui. les diables, les diables et c'est lui qui, c'est lui qui, c'est lui l'a tient. Quand il a été pressifité. Quand oui, oui, oui. oui. il a été pressifité. Tala, Baninga, bisou tozakina bisou l'omakambouana te. Et zaki yena a na yua salaye. Si quand dans la jupe là, si te, babouak kanda wa na yua, na mousousso, tata asala na se. amemika ka intention, zaki nangokouna. Anye na mouli susu sí. wapi, awa na se. Mais je n'ai pas temps Je Je de faire en C'est lui qui sera dans la distraction. Il Il sur finit par agir pour son cas, pour sa cause. Donc, il n'a Vous savez c'est lui qui, la première personne qui a tué quelqu'un. Oui. C'était des frères. Oui. C'était des frères qui sont venus de la même famille. Oui. Le même oui. sang. Oui. Et ils, ils sont, sont sortis de chez eux, non pour aller se battre. Oui. Ils sont sortis pour aller sacrifier célébrer Dieu. Non, mais en arrivant là-bas, quand ils ont commencé à faire ce qu'ils ont commencé à faire, le sacrifice a été agréé à Dieu Voilà la haine qui commence à faire. Il y a le voilà la terre dans les cœurs. Et quand le, le diable a vu cela, c'est la possibilité de manipuler, de l'utiliser pour utiliser pour Écoutez-moi frère. Vous qui laissez les rancœurs dans vos cœurs. Vous qui laissait la, la jalousie dans le pays? Faites très attention. Il faut au Puisque tu risques d'être utilisé par le diable Donc, au Kouma, il Faire quelque chose où tu vas regretter après. c'est C'est quand, quand Kaya avait tué son frère, il après il s'est rendu compte. Après, quand Dieu l'avait interdit, ne faites pas ça. Dieu Il a agi toujours. Oui, ça a pas Calvin, je, en a je, ah, je me suis Non, non. Je comprends non, non. Je comprends pas. Comment on peut dire qu'on en janvier, 10 décembre, qui peut opposer actuellement, toi là, nous avons passé, nous avons dit, ah, je suis bon, on s'est payé nos valides. Ça, c'est ce qu'on appelle en français le cynisme. On va baigner en français cynisme, mais en tout cas, on avoir la compassion. Voilà ce que est par erreur. Il a laissé son cœur, que les diables puissent entrer. Voilà! entre frères maintenant il y a un combat qui s'est vivé les petits Ils frères avaient confiance à, à son grand frère c'est pourquoi la Bible Jésus dit soyez prudents comme un serpent écoutez moi bien aimé madame le seigneur nous devons être pridents puisque la Bible dit ceci l'ennemi de l'homme c'est les gens de sa famille ne croyez pas toujours pourquoi ça t'a mon L'ennemi peut venir à côté de toi, c'est c'est lui qui vient te conseiller au n'était pas loin de Jésus connaissait partout jésus passé si cagne et celui qui est dans le plan de les gens pour aller tuer jésus il savait là où se trouvait jésus bien dans le seigneur je vais vous dire ceci le combat spirituel que nous mettons la bible dit combattre le bon c'est comme un spirituel là. Ce n'est pas la chair et les sangs. Ce sont les principautés. Mais la puissance et les autorités. Ils sont dans les liens. Ils peuvent vous manipuler. Ils peuvent agir en vous. Pourquoi Parce qu'ils ont été précipités sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Guerre au ciel. Et tout mes amis à est mais Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Oh non, Quoi? Mais ce ce qui a bimikakawa. La couteau bitumbe bimikuna, bimikouna ou pas tout bas à l'image maquillage maille alléluia n'a lola, là tous étaient Na lola, autre nous c'est un petit bitumba bitumba et marcoula la bataille de la scène à l'église à sa manette et puis je vois très souvent sur ma vidéo de moi à passer ce tel et puis il Tout ce que l'église fait du bien, oui. ce que vous que vous en que vous de <rire> L'autre a dit, c'est pourquoi euh, euh, je ne partirai pas aux églises, je reste seulement prier au téléphone. Jésus avait laissé, il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je laisserai le téléphone. Et vous il il il savez très bien, il y a des incompréhensions. Mais je vous ai laissé le Saint-Esprit. Si vous écoutez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous aidera à surmonter toutes ces faiblesses. Vous ne pouvez pas écouter le Saint-Esprit. Vous voulez écouter votre propre chair. C'est ce que Caïa avait fait. Le diable est finissement l'aider. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit qu'il guerit au ciel. aimé, Bible Rebente et tout. Mais Zaki n'a ni colo. Il guerre au ciel. Zaki n'est pas Pourquoi puisque Michel jalousait Dieu? Point de Michel. Oui. Archange Michel. Il avait la jalousie. Il voulait devenir. Michael. Non, Satan, Lucifer, Lucifer plutôt. Lucifer. Lucifer. Excusez-moi. Je voulais parler de Lucifer. Lucifer. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dans les livres d'Égypte. Là je veux vous assurer Que dans ce combat spirituel Que nous combattons La Bible dit que combattez les bons combats le bon combat que nous combattons Et nous gardons notre foi Si vous prenez le livre de Jude Jude 3, premier verset Jude 3 Jude 3. Verset 3. Jude. Mmh. Mmh. Mmh. Avant, avant Gide Apocalypse. 9. Avant Apocalypse. Verset 9. Et, et chapitre 9. Verset 9. Jude. Jude, il y a ce 5 chapitre Jude. Verset 9 de Jude. Avant Apocalypse ah ben. Moi, Jean, votre frère. Mmh. Qui est part par avec vous non. à la fin? Non, Gide neuf. Gide. est Verset 9. Verset Lorsqu'il comptait, lui disputait les corps de Moïse. Non, ça pas Alléluia. Écoutez-moi bien-aimés. Les combats que nous menons sur la terre. Les combats que nous livrons. Et que nous disons qu'il y a des puissances qui sont derrière La Bible dit que Moïse était mort, je vous ai dit la fois dernière C'est Dieu lui-même qui savait là où était enterré Moïse Personne ne savait là où on avait enterré Moïse Mais comme le diable est esprit Le aussi il a assis là où on avait enterré Moïse il est parti là-bas, prendre le corps de mon Dieu ne l'a pas laissé. Dieu a envoyé encore Mikaela. Il a la Bible dit que le même combat qui s'est passé là-bas, il y a encore un autre combat sur la Donc terre en cause la de de bon, autres, à cause du corps de Moïse. Écoutez bien aimés je à vous à ai dit la fois dernière, mais la, exemple, la Bible, Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. Ah. Jésus qui dit Dieu vivant vous êtes grandement dans les rêves à bien que est souverain comment lui le dieu des vivants elle est allé combattre encore avec pour un mort souverain à qui la ya moïse moïse ne peut plus parler nous, Moïse, à il était mort. Sa conscience était morte. Il ne pouvait rien dire. Mais, l oiver, l oiver. Mais Dieu a pris sa part. Mais Puisque c'est son serviteur. Moïse oui, avait l'alliance avec Dieu. Avant qu'il meure, Moïse a fait l'alliance avec lui. Écoutez-moi, bien aimé, à travers Jésus-Christ, Dieu a fait alliance enfin avec nous. Quand Jésus fait levé la coupe, pour nous, de vin. Il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. L'alliance de ta vie. L'alliance pour tes enfants. L'alliance pour tes petits-enfants. Comme si Dieu avait intervenu pour Moïse. En cause de l'alliance que Dieu avait pour Moïse. Moïse était déjà mort mais Dieu qui avait alliance avec il lui il est allé les défendre dans ce combat spirituel il Dieu avait défendu le corps des cadavres la de la mort. Mort. mais maintenant toi qui es vivant la la Bible dit ceci les miracles sont pour les vivants Si vous suivez l'histoire, so le peuple d'Israël, dans les livres des Juifs, la Bible dit qu'ils se sont très mal composés. Jésus a fait de toi, toi, et Dieu les a laissés, dominés par les nations. à nations. Mais quand ils ont crié vers le Dieu avait suscité Otyniel. La Bible dit que Dieu a suscité Otyniel, libérateur. Dieu suscitera toujours un libérateur. Donc là, voilà pour le cas de corps de Moïse Dieu a envoyé Michel pour que Michel aille délivrer le corps de Moïse entre le bain de Satan. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Dieu ne te laissera pas. <mère> Car Jésus dit ceci <mère> Je ne vous laisserai jamais. <mère> Je ne vous laisserai pas. <mère> Je ne vous, <laisserai> <mère> <Je mère> vous abandonnerai <mère> pas. <point. mère> Je serai <mère> avec vous jusqu'à la fin des <mère> temps. <mère> c'est pas <mère> la faiblesse que tu as dit. <mère> c'est la faiblesse-là que Dieu te laissera. La Dieu te laissera. <mère> Il sait de quoi tu as été créé. si tu vers lui. Tu te <mère> réponds de ce mal. Il, <mère> Il t'a choisi. <'y mère> qui a poussé Dieu de te choisir c'est lui-même l'élection de la grâce l'élection de, de, de la grâce ne voit pas de celui qui mais Dieu lui-même il n'a pas regardé il n'a tu es, Dieu. ne suis pas comme Dieu. ne pas comme dit ceci, faites Dieu. ne restez pas comme cela, ne suis pas comme Dieu. Je Dieu. combattra pour vous, c'est pourquoi Dieu. avait ne au Dieu. sortant dit l'Egypte, peuple d'Israël, ils étaient par Pharaon, avec son armée, ne ne ces Égyptiens que vous voyez, oui, nous vous oui, nous vous <rire> Tu peux être dépouillé. Tu peux te retrouver de dans des situations difficiles. Situation difficile. Mais sache-le, yeah, bah. Dieu n'est pas distrait. Yeah. Yeah. Écoutez, je vais vous dire, yeah. yeah. ce que nous faisons sur la terre n'échappe jamais Dieu. C'est pourquoi quand tu dans un ministère, les l'église, il y Après, que nous l'église Donc, de ce qui s'est passé, nous que Alléluia On a la A Papa Jean-Claude nous a dit vendredi ah, tu l'as fait dans les livre des Ayy, si on Ayy, forme un complot cela ne vient pas de moi de <t 'en> dire? non nous avons dit que ce Qui va le complot à pas complot Papa Jean-Claude a expliqué à nous ce complot ce qui est mon m'a côté Moniteur, est dans la gaz, donc gaz, des gaz, des gaz, des gaz, des des ne faites pas de complot. Alléluia. Bien-aimés, ne pas de complot, bien Je vous conseille. Sinon, des lobbies, je vous Puisque celui qui sème le vent récolte la Honorна, tempête. Si on forme des complots, de ne vient pas de moi. So il a Et il a dit que je ferai Vos adversaires, vos marches. Ah je vous ai dit les Je ne crois pas. pas Non je ne crois pas Avec l'expérience, la petite expérience J'ai fait Plus de plus 30 ans Dans le ministère Je vous ans. dis, je vous dis Je ne crois pas Donc, a Que les gens arrivent comme vous Vous croyez Vous vos maisons non, non, non. Non. Papa a Non, Mais qu'est-ce qui se passe si j'avais écrit un coup le conflit les conflits naissent à partir des des des hommes comment expliquer et où elle pense comme ça, elle on fait qu'on agisse donc. comme ça, elle moi je, je pense comme ça, comme nous comme sommes en salle, personne ne veut céder la place à l'autre. Nous égaux, c'est ce qui va nous pousser moi, à fait faire la fin, personne ne fait la concession, et cela donne des sens au conflit. Ah, mais ça n'est vraiment. Mais pourquoi le a là ah, on a a dit, on a dit, a a Mais, on a a a a a on ce a on a Dégénéré, ce qui vous a sagité, moi, à est mon bien avant. On commence à se dégénérer, ce qu'on appelle la dégénérer. Quand ça va dégénérer... C'est fini, le conflit commence à grandir. Donc, donc années, si de des des, des, sa, la, des années, des années, et des, des, des années, des années, Moi je veux conseiller à tous des années, des années, des années, des années, des années, des années, des années, des pour moi, je suis machine. Je suis dans Je suis dans ma machine. ma machine. Je suis dans Je Je suis ma machine. Je suis na ma machine. Mais pourquoi pendant elle, on a ah, quand madame, moi, elle est elle dit, elle elle dit, ma dit, elle ma elle maman. Maman, ma, elle maman. Maman, mama, mama mama mama elle, elle, elle, elle a perdu, maman Maman maman a perdu Maman a perdu, maman a maman a perdu, maman a perdu, maman maman a maman maman comme maman maman maman maman maman maman a maman maman maman voilà bien aimé dans le Seigneur. Il peut y avoir la guerre. Mais il peut y avoir des, des incompréhensions. Cela n'a pas commencé sur la terre. Là, nous, nous des des Mais cela veut commencer au ciel. Et si vous, vous, vous comprenez les choses comme ça, qui comprenez, comme ça, vous allez résoudre beaucoup de choses. Vous allez, Donc, vous vous allez, vous allez, vous allez résoudre beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de problèmes. En peu de temps. Mais nous pouvons dire la fois dernière, le Panzan. Amen. Nous allons lire un verset, nous allons terminer par là. Donc, autant verser, il y a d'autres versets, mais nous allons lire ce verset-là. En enfin, fait, que nous terminons par là. Gloire à Dieu. Dieu avait laissé le peuple d'Israël pour qu'ils soient combattis parce que cette génération-là ne connaissait pas la guerre. Ils sont entrés dans le Cana, ils ont reçu la bénédiction, mais ils ne connaissaient pas la notion de la guerre. De Dieu a laissé quelques nations vous voyez ma guerre, les amis. Vous voyez ma moutoumézan. Mais le bateau, je ne suis pas généreux, je ne suis pas grade à partir de là. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Je veux que vous compreniez ces choses. Prenons. Juge chapitre 3, verset 1 à 11. Juge 3. La sambi ici. 3 à 16. 1 à 11. Pas... 3 1, 11. <inaudible> <inaudible> toi, 1. Juste 3, 1 à 11. Juste 3, verset 1 à 1, J'ai lu un mot de Jésus. Voici les nations que l'éternel pour éprouver par Écoutez, voici les nations que l'éternel laissa <coughs> Voici nations nations pour éprouver Israël a dit que la ça, ma nation pourrait prouver où est Israël Israël, ce sont ses enfants n'est-ce pas ah, ouais. Israël pas Il allait terminer toutes les nations de ces états Si c'est Écoutez, continue. Vous savez qu'il n'avait pas connu toutes les guerres de Ah la cause que Dieu a laissé toutes les nations et à tout Israël, Exactement. cette génération-là n'avait pas connu la guerre. La guerre qui leur avait permis d'avoir cette bénédiction qu'on appelle Kana. donc tout Cana. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens étaient morts. Il y a la génération de Josué et Caleb qui étaient restés avec ceux qui étaient nés. Donc, on va que la génération de Josué Josué et Caleb qui ont vu toutes ces guerres les autres ils sont là sont nés en cours de route arrivaient là-bas ils ne connaissaient pas cette guerre ils voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et appuient la guerre Ah arrêtez-vous là-bas nous dans si on continue c'est un peu trop long il dit Dieu a laissé Pour que ces enfants d'Israël là Qui n'ont pas connu la guerre qu'ils connaissent ce que la guerre que ah. Vous combattez contre les principautés Les esprits méchants mais La paix un ticket basse basal, qui degré de la le Seigneur Jésus. pas Géné Ah, moi, je suis 47 foufou. Ah, a des il y a des images. la à Ni même la ça non, pour qu'ils apprennent que ça là, qu est la, la guerre si, là, on et la vous, tout, bah. vous savez pourquoi Salomon avait fait beaucoup de bêtises Puisqu'il le qu'il a, a régné bêtise. plus de 40 ans sans guerre Donc, il y a régné guerre un a Comment mm. L'école ah, ouais. uh, people. we a été construite. Elle a été construite. pas a a Alléluia. t'a la, le combat spirituel c'est une réalité spirituelle Une réalité qui existe Et nous combattons pas contre la chair et les sangs. Nous avons Le peuples d'Israël il combattait dans la chair Mais si vous continuez cette histoire Vous verrez que chaque fois Dieu suscitait un libérateur Et l'esprit de l'éternel rentrait chez lui et l'esprit de l'Éternel permettait de gagner le combat. Alléluia. Amen. aimés dans le Seigneur. Les combats spirituels existent. combat mm. mm. mm. mm. mm. Et pourquoi qu'on exister, ma ne suis pas bébé pas pas pas pas pas pas Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents. Soyez La prudence et puis ça Et la Bible dit, j'ai laissé cette partie. Qui sont les véritables cibles? C'est pour suivre tout ce qui témoignait Jésus. Amen. Alléluia. Ceux qui aime Dieu, mais j'aime le Seigneur. Puisque la Bible dit, dans les livres d'Apocalypse toujours, ils l'ont vaincu. A cause de la vie. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Ce n'est pas qu à cause de leur force. Là, de la force mais ils l'ont vaincu à cause du sang de la vie. Le sang qu'il a versé. Nous l'avons vaincu. Il a été vaincu au ciel. Il, a Quand il est venu sur le vaincre ici. Dieu a permis que nous puissions aussi les vaincre. Par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus. Parce n'a pas épargné sa vie, il a livré sa vie, pour que toi et moi nous soyons vainqueurs. nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimé, je veux vous dire, Bien si en Dieu en ayant, nous laisse seulement, personne, personne, personne ne pourra résister contre le diable. On... Écoutez, on ne peut pas toujours être temps. pas tant faible, nous avons intervenir pour nous. Même si nous Nous combat Amen. Je vais terminer pour vous conseiller. L'éternel a permis que nous soyons entre ses mains. Saisissons cette opportunité. Donc, il faut saisir l'opportunité. Alléluia. Amen. Vous savez, une reine, vous connaissez une qu'on appelle Vati. Vous voyez bien, Réine, euh, moi, reine, Moi, je suis Réine. Je suis Je suis Réine. Je Moi, de Je suis de Je suis Réine. Je suis Réine. reine Je suis fait, Je suis Je suis il y a un balayer pas comme reine. Direct, il touche là conseil. conseil Non, non, non. un faut vous comprenez que royale. que vous ici famille royale. Vous avez dit que vous que oui. êtes Vous avez entendu? Vous êtes la famille Vous avez dit que vous, avez vous, avez vous avez la de Vous comprenez? Alléluia! Amen! n'est pas acquis. Écoutez, là. la moi Ta femme aussi n'est pas acquise. Et ça, la protéger. Moi, c'est pourquoi ne pas pourquoi Alléluia. Ce que vous avez mon a Ce l'église, il y a quand on a dit que nous avons on de nous un de nous un peu nous avons des combats mais l'éternel est avec nous. Amen. Nous en Soyons très prudents et très sages. Non, nous nous N'entrons pas dans la distraction. Et le moment que nous sommes en train de partir, c'est le moment de prière. la prière, ne place toujours que nous contre Satan. côté, <'en> adversaire nous avons de prière. C'est crois besoin de vous de de de de de de de de Respectons-nous entre nous, aimons-nous entre nous et vivons ensemble, car nous sommes des passagers sur Amen. la terre. Amen. Nous Amen. sommes pour une cour qui dirait. Il y a un salon <rire> qui est un bon, qui bon, qui est Vanité de vanité, vous devant. Gloire, honneur, l'argent, les femmes, tout ça. Il m'a dit, mais il m'a dit, il m'a il il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a il m'a m'a il m'a il m'a il il tout accompagner Bango, Tina Mikolon, pour moi, soup, par exemple, comme ils étaient des nous. comme nous. pas exemple, Par comme si nous Alléluia. Nous sommes des passagers sur la terre. Quand j'ai revu encore ma maman, je l'ai regardé. Cette femme dynamique, forte. je le vois une femme dynamique Monter les escaliers, à ce moment-là, les escaliers, vous n'avez pas de À combien de choses Je vais regarder comme ça, ma tête, ma Non. Je dois être aimée. Mm -hmm. Alléluia. C'est ma propre mère, je la connais. Je n'ai capacité. na je ne sais pas si le temps, comment elle se dégrade, puisque l'âge. Alléluia. Ah j'ai commis quoi, avancer, résistance sur la nous connaissons nos parents nous tous. Je ne parlais pas seulement de ma maman. Vous connaissez nos parents, nous tous, vous savez quand dans vos équipes jeunes, comment ils étaient dynamiques, tout ça, mais maintenant, tu vois que ce n'est plus la même personne que tu as connue bien avant. Et maintenant, venez lui dire que, oh non, Denis Boyé, Zonisa qui est super, ceux qui est mais. Je vais dire, mais c'est quoi je vanité, je l'ai porté toute ma vie, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais maintenant je prépare seulement mon âme. Je la où où je maman maman. pose en paix auprès de, de la famille. Bien Aupain. aimé, et bon le bon combat bon spirituel est réel. Il y a aussi des forces qui nous combattent Et Il y a des hommes qui sont utilisés par ces forces qui ça nous combattent. Mais ne sentez pas la distraction Alléluia oui. Ne laisse pas la rancœur ronger ton cœur Alléluia lève toi comme un enfant de Dieu. Dis-toi que la vie continue. Nous allons nous mettre de Gloire au Seigneur. Tu vas prier Dieu. Tu vas demander à Dieu qu'il te donne la force. Dans ce moment de combat spirituel que nous traversons Dans la, moment la où le monde, nous le Que Dieu te donne la force Que Dieu te donne, donne, donne le discernement Pour comprendre vraiment quel est le vrai adversaire Pour au Seigneur. <croyant> Nos âmes, préserve nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la victoire que tu nous as accordée sur la croix. Car tu as dit, j'ai vaincu le monde. Merci Seigneur. Tu es les a Tu as dépouillé leurs forces sur la croix. Tu as rendu spectacle au oh Jésus. Merci Père, ton de pour toi et réalisation. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Voilà, nous sommes entrés au mois de décembre. Seigneur, nous t'en supplions que tu nous gardes, afin que nous terminons ce mois en bonté et la victoire nous soit accordée au nom de Jésus. Gardez nos enfants, gardez nos vies, préserve notre travail, préserve nos projets au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse alors